Dans vos activités physiques, il faut être très prudent, surtout au volant et dans la cuisine. Des coupures et des brûlures à cause de votre distraction et nervosité pourraient avoir lieu. Soyez attentif aussi aux sautes d'humeur. Essayez de relaxer de temps en temps et ne prenez pas trop les choses au sérieux. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre septième maison, bien que la Lune vous oppose de votre maison de relation, mais elle fait des beaux aspects avec votre gouverneur Mercure, qui est maintenant dans le Capricorne, qui est votre cinquième maison, ainsi qu'avec Jupiter et le Soleil, qui sont aussi dans cette même maison, dans la cinquième maison. Le sextile que fait la Lune avec Mercure, votre gouverneur, vous met dans une humeur expressive et un esprit créatif. Vous n'auriez même pas à réfléchir quoi dire, car les mots sortiront par eux-mêmes, guidés par votre intuition, qui est très bien aiguisée durant cette période. Les autres viendront partager avec vous leurs émotions et même vous demander vos conseils et peut-être pleurer sur votre épaule. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi presque toute la journée pour l'Europe, la lune sera dans le bélier votre huitième maison des craintes et des peurs internes enfouies pourraient faire surface. Et vous aurez une bataille entre ces craintes et votre perception de la réalité. Il serait mieux que cette bataille ne soit pas endurée à l'externe et qu'elle reste à l'interne. Vos craintes ne seraient pas fondées et seraient plutôt influencées par des vieilles expériences douloureuses que vous auriez vécues. C'est le temps de les laisser aller en préparation d'une nouvelle, nouvelle, nouvelle vie que Saturne et Pluton ainsi que Jupiter nous promettent. Ouvrez votre esprit pour des nouvelles expériences où vous serez en charge d'orienter l'expérience dans la direction que vous voulez. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe. La lune sera dans le taureau, votre neuvième maison. Vous verrez les choses clairement et votre sentiment intuit, intuitif sera équilibré avec vos pensées ce qui vous donne des compétences perceptives aiguës. Vos compétences décisionnelles seront bien aiguisées. C'est une période propice pour parler et écrire en public. Partagez vos pensées et vos sentiments et tous les types de communication, mais aussi pour la relaxation, la créativité, la communication et les activités spirituelles. D'autres bonnes choses à faire sous l'influence de cette énergie incluent la socialisation, aller au théâtre ou au cinéma, écouter de la musique et en général se divertir. C'est tout ce que j'ai pour vous chère euh, Vierge. Je vous demande votre soutien de la chaîne aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.